Pour tirer profit le mieux possible de mes évaluations et continuer à progresser. Première chose à faire, je peux aller donc sur sa coche sur l'écran d'accueil. Je vais sur relever d'items. Je vérifie sur les options que c'est celles-ci qui sont indiquées avec en particulier référence, commentaire, lien. Et à ce moment-là, je vois donc les différents items qui ont été évalués. Si je viens ici, j'ai une infobule qui me dit ce que je dois savoir faire pour arriver à tel ou tel niveau. Et ici, je vois à quel moment j'ai fait cette évaluation, dans quelle matière et quel était le titre de l'évaluation. Petite chose, ici on est en fait dans le, réverse, le référentiel transversal. Toutes les matières cette année utilisent le même référentiel. Et ici on peut voir par exemple euh, référentiel transversal compétences raisonnées c'est en abrégé on va y revenir sur ce raisonner si je veux voir le référentiel dans son entier je vais venir ici sur grille d'items d'un référentiel si je suis en cinquième quatrième troisième je clique je coche cycle 4 et à ce moment là j'ai donc les, les items qui ont été évalués et mais ils sont vus dans euh, l'ensemble du référentiel. Et donc, par exemple, tout à l'heure, je parlais de la compétence raisonnée. Voilà, on la revoit ici à l'intérieur de, de ce domaine 7. Euh, je vais revenir sur ma page d'accueil sur « Relevé d'items », mais cette fois-ci, je vais aller voir quelque chose qui est plus spécifique au maths et où euh, Madame Gain utilise aussi des évaluations diagnostiques, et donc là, on va prendre juste ces évaluations, donc comme tout à l'heure. Mais quand je vais générer, eh ben évidemment, ça me génère autre chose. Donc, en maths avec Madame Guin, j'ai régulièrement des évaluations qui ne portent que sur un seul item. Par exemple, ici, sur « Représenter les angles », et où là, j'ai obtenu euh, « Satisfaisant ». C'est remarqué ici, là, les, les niveaux. Par contre, se Représenter les nombres décimaux », je suis non évaluée. Ça veut dire que soit j'étais absent, soit euh, je n'ai pas eu le temps de faire l'évaluation, soit je n'ai pas réussi à avoir satisfaisant ou très satisfaisant. Donc quand on n'arrive pas au niveau satisfaisant, très ou très satisfaisant, on est non évalué. Mais il, ce serait bien de l'évaluer avant le contrôle. Pour ça, de valider la compétence, je vais cliquer ici. Je me retrouve alors sur une page Matalea avec des exercices qui sont soit interactifs comme ici, auquel cas je peux répondre directement, et puis vérifier si mes réponses sont justes. Mais si les exercices ne sont pas interactifs, je les vois à l'écran, bon, et ben très bien, je peux donc les écrire les réponses sur une feuille, et surtout, très important ensuite, cliquer sur correction pour vérifier que ce que j'ai trouvé sur ma feuille, c'est la même chose que ce qui est à l'écran. Ici si c'est pas la même chose, il faut que j'arrive à comprendre quelle erreur j'ai faite parce que je risque sinon de la refaire tout le temps. Avant de commencer à travailler sur ces exercices Matalia, je me connecte, c'est-à-dire que je vais écrire ici euh, ce code-là. Les trois premières lettres c'est MIR, M-I-R. Ensuite les deux suivantes, c'est ma classe, donc 5A, 5B, 6A, 6B. Et ensuite, c'est la première lettre de mon prénom, la première lettre de mon nom de famille. Je valide. Et donc ça, ça permettra à Madame Gain de savoir quand est-ce que je me suis connectée, enfin, combien de temps, pour euh, qu'elle puisse suivre mon travail effectif. On imagine que j'ai bien travaillé, j'ai bien vérifié avec la correction, et donc je suis prêt ou prête à faire valider mon évaluation. Donc à ce moment-là, soit je le dis directement à la prof, Soit je peux aussi lui envoyer un message ici et lui dire, ça y est, je suis prêt ou prête, et je confirme. C'est important de valider toutes ces compétences avant le contrôle parce que c'est les mêmes qui vont être évaluées, mais elles seront un peu perdues au milieu du contrôle. Donc si on les a déjà validées avant, bah, ça fera une manière d'équilibrer mes résultats sur les évaluations diagnostiques, puis sur le contrôle. Si je ne réussis pas tout au moment du contrôle parce qu'il y avait trop de choses ou que j'ai paniqué, etc., au moins les compétences ont été validées une première fois ici dans les lors des évaluations diagnostiques. Parce que donc au moment du contrôle, donc là je reviens sur accueil et maintenant je vais aller sur liste des évaluations, je vois que le 12 octobre j'ai un contrôle et quand je clique ici sur l'œil, j'ai les différents items qui vont être euh, évalués lors du contrôle et je peux donc les travailler. Alors normalement j'en ai plus trois à travailler. Je vais repérer donc parmi tous ces items lesquels je dois travailler en priorité, en fonction de est-ce que c'est calculé les avec les priorités opératoires que je ne me rappelle plus bien comment ça marche, ou bien est-ce que c'est euh, la, la compétence raisonnée avec les angles, etc. À moi de repérer les items que je dois travailler en particulier. Par ailleurs, lors du contrôle, euh, j'aurai aussi l'item produire un écrit court qui sera évalué. Alors là, il n'y a pas d'exercice pour ça. Il faut juste savoir que pour euh, rédiger un calcul, euh, il faut écrire le calcul au départ. Il faut aller à la ligne à chaque nouvelle étape. Il faut souligner le résultat. Et quand on fait une démonstration, donc plutôt en géométrie, il faut que la première étape elles soient clairement identifiée et partent des données de l'énoncé du graphique. Il faut que la dernière soit la, euh, soit la conclusion et qu'elle soit mise en évidence. Il faut qu'on aille à la ligne à chaque nouvelle étape, qu'on mette une majuscule en début de phrase et un point à la fin. Et souvent qu'il y ait un schéma qui soit en lien avec ce qu'on est en train d'expliquer de, ici. De même, au moment du contrôle, Madame va évaluer la compétence s'organiser et organiser son travail. Comme je disais tout à l'heure le référentiel il est commun pour toutes les matières dans le collège. Donc ici j'ai repris ces compétences là mais en les précisant pour ce qui concerne les cours de maths. Et par exemple en maths il faut travailler régulièrement en allant sur EMATELIA. Euh, au moment du contrôle madame gain va aussi euh, vérifier que la pochette de maths elle est correctement organisée, etc. Et puis que pendant le contrôle, j'ai fait le maximum de ce que j'étais capable de faire, que j'ai présenté mon, mon travail de manière claire et aérée. Le summum, si vous voulez continuer à bien progresser, c'est que euh, avant chaque contrôle, vous fassiez une fiche de synthèse, pas forcément énorme, hein, mais pour que vous appreniez à repérer les choses essentielles qui doivent être connues pour le contrôle, et que vous déposiez sur euh, cette fiche de synthèse, sur votre euh, dossier pour partagé avec moi. Voilà, vous savez tout ce qu'il faut faire pour réussir votre contrôle de maths. J'espère que vous le réussirez. Je vous rappelle que sur Pearltrees, vous avez en allant sur cours en ligne, puis maths et au cours de Madame Guin, vous avez absolument tout, euh, tout ce qui a été fait depuis le début de l'année. Les fiches de leçons, euh, les tutos vidéo éventuellement, euh, des ressources sur GeoGebra. N'allez pas chercher ailleurs sur Internet. Il y, ja y a déjà largement de quoi faire ici. Non pas que ce que donne Madame Gain, c'est vraiment super, mais parce que si vous allez chercher autre chose sur Internet, il y a vraiment beaucoup de risques pour que vous vous perdiez. Bref, j'espère que vous réussirez le mieux possible ce contrôle. Une dernière petite chose, revenez ici sur euh, sa coche, parce que là, eh bien, par exemple, ici, ah ça ne va pas du tout. Il n'y a que des évaluations diagnostiques. Oui, il faut donc décocher ça dans Afficher plus d'options. Donc là, pour une règle générale, il faut que vous ayez toutes les évaluations sauf les diagnostics et que ce ne soit pas restreint à un professeur. À ce moment-là, vous retombez sur toutes vos évaluations en cours. Et bien sûr, n'hésitez ben, pas si vous avez des questions. À bientôt